les poudres tassées et aérées. Le caillou rebondit à la surface de la poudre compactée qui se comporte comme un solide. Le caillou coule dans la poudre aérée qui se comporte comme un liquide. La différence entre les deux poudres est la proportion d'air entre les grains. Moins il y a d'air entre les grains, plus la poudre est solide. Plus il y a d'air entre les grains, plus la poudre est liquide.